J'vais faire ma vidéo Comment <rire> c'est peux être vrai. prêt, hein ouais. je suis prêt je suis... Salut à toute l'équipe C'est Xavier ouais, Aujourd'hui on retrouve avec Jojo. On est au Louvre comme vous voyez mm. Aujourd'hui on va faire une vidéo On va interviewer des gens Ça va être cool, j'espère. On va les interviewer On va leur demander quoi On, re on recommence Mais ouais. wesh euh... oh Non ça j'ai pas, ah, pas kiffé Ah ça j'ai pas kiffé On va leur demander quoi Je suis la un animateur d'enfant frère <rire> Ouais ouais ouais, ouais Vas-y ouais. on va leur. Vas-y ouais Mais c'est toi J'ai payé pour te du coup, on va leur ah, demander bien. quel personnage de manga leur fait le plus fantasmer. Et euh, bah, ça va partir sur ça, du coup. Hein. Qu'est-ce que t'en penses du Rex On va se. Merde, Rex. Change, je... il Change, je... il médeux, toi aussi. Vas-y, viens, on bah, s'en fout, il va le changer. Ça. Non, non, il Durex. Je vais l'enlever au en montage. Un, deux, trois. Flombe, toi. Aussi. Non, je suis pas Je vais zézé C'est vrai. Ouais, ça va. Vrai, toi calme ah, allez, ça me Il y, a plus. y a un peu ouais, de des, des ouais. animés ouais. Ouais. Est-ce qu'il y est a un personnage d'anime qui te fait particulièrement kiffé Arrête oh, plus le kiffé bon, Des meufs j'aime bien les meufs dans les animaux T'as pas, pas un blaze là Une qui te fait particulièrement kiffé <rire> Nami Dampis Nami Nami dans ouais, votre ouais. Ah celle avec les... Ouais, ouais. Ah, j'ai capté, j'ai capté, capté, gros j'ai capté oh, mais bon, bon, ouais. coup, Ah mais c'est bon putain Ah Un garçon ah, ouais. Un garçon oh. oh. Je suis tout Je suis dans Mayeron Ouais, toi Putain, mais c'est trop longtemps! Est est non, non. Euh, non euh... Ouais, ouais, pas il ouais, Ah ouais, euh... Tokyo ouais, non! Bah, cool. Ah ouais, Ah Ah ouais, Ah ouais, non! Ah ouais, Ah oui, ouais, est oh, est chérie, un... un... Ah <rire> Je oh purée pomme de de terre c'est pas croire. vrai ça ah, si si en course. cours Ouh wow, eu... <rire> <rire> t'as un iPad <rire> de... Oh purée pomme oh, de terre c'est pas vrai Pourquoi y'a des gens ils habitent <rire> dans ça ta... Mais il est con ou quoi qu il Mais, mais pourquoi ils habitent C'est un musée C'est un musée C'est C'est musée du quoi Du loup Du loup Et qu'est-ce que tu racontes Mais c'est un café, c'est un bien. C'est un café bien ça. Genre, la question, genre, euh, c'est genre quel perso, tu vois, de manga, ah ouais. il te fait plus fantasmer, tu vois Fantasmer Une ouais. meuf ou. Ouais, une meuf, une meuf, Ça ouais. reste dans sûr, les sûr, autres bails, tu vois. Salut. Ouais. Pas... Je sais pas ça, tu vois, mais. Comment euh, c'est la meuf là, dans la haute, dans la Tu sais, l'okage le, le là. Okage Ouais. Elle tsunade, tsunade, tsunade. Elle est ouais. fraîche, hein. <rire> Je ah okay. Bienvenue à toi. Vas-y, mon gars. C'est quoi cette YouTube Ouais, c'est ça. Ouais. Vas-y, Vas merci à toi. Ouais, Vas-y, Bonjour. Tu t'appelles moi. Bon ouais, t'es mignonne. Ok, tu regardes les mangas Ouais. C'est qui le personnage de manga que tu le plus fantasmé Ouais. C'est moi Ouais, je savais. Vous vous appelez comment Terence. Ok, ça, uh, okay. ça Et, Et ça toi Bah, euh, Michael. Ok, ouais. Et du coup, vous regardez de l'animé uh, Ouais, un peu, ouais. Il y a un personnage d'animé qui genre as eu, tu vois là ah, une meuf ouais, une meuf <rire> <rire> ouais, non, eu, euh, ouais, euh... une meuf rime rime je sais pas dans beach ouais, ouais, ouais, je sais pas ça quoi hein. on a un peu de temps ça coura on a un ah, peu de temps on a on a les a I want see you move and get all into the groove. I say get up. I'm getting money, man.